Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il est important de préparer ces zones de plantation en avance. Entre beaucoup en avance et pas beaucoup en avance. Vous allez voir les différences. C'est parti Salut les planteuses et les planteurs d'arbres, c'est Sébastien Guéguin de la pépinière Tilipousse en Bretagne, à Plévin exactement. Je suis paysan pépiniéristes et arboriculteurs fruitiers, souvent sur nature et progrès, et particulièrement sur sol vivant. Donc, dans cette vidéo, je vous explique pourquoi c'est important de préparer ces trous de plantation en avance. Et je vais vous expliquer la différence entre les préparer longtemps en avance et les préparer jusqu'à quelques semaines en avance. Dans tous les cas, je vous déconseille de, les de faire vos trous de plantation au moment de la plantation. Il y a beaucoup de choses à gagner en faisant en avance. Donc quand je dis en avance, je veux dire plusieurs mois voire plusieurs années. Oui, oui, vous avez bien entendu, plusieurs années. Alors pour les planteurs qui vont être prévoyants, vous pouvez vous dire que deux ans en avance ce n'est pas de trop. Pas du tout. Vous pourriez même le faire dix ans en avance, il n'y a aucun souci. Deux ans, un an, un an c'est bien. Voilà, si tout le monde préparait ses zones de plantation un an à l'avance, ça serait vraiment le type top du top. Moi je vous parle de ça, on est toujours dans un contexte, inutile de le préciser à chaque fois, fruitiers, des arbres et des arbustes fruitiers. Donc des plantes clairement très vivaces, puisqu'elles vont durer plusieurs dizaines d'années. A l'inverse, je vous encourage à préparer vos zones au plus tard, deux mois avant votre plantation. Donc, Si vous avez regardé ma vidéo sur le sol vivant, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller la regarder en premier, okay? pour comprendre comment fonctionne, comment est composé un sol vivant. Notre but c'est de planter des jeunes arbres et arbustes fruitiers dans une condition de sol vivant actif qui a déjà été mis en route. Ça c'est pour optimiser la plantation, la transplantation et le démarrage de vos plants les premières années. Ça paraît anodin comme ça. Mais sur des arbres qui vont vivre 40-50 ans, sur des arbres qu'on va mettre plusieurs années avant d'y voir des fruits dedans, et eh bien gagner 1, 2, 3 ans, eh ben c'est quand même intéressant. Et là je parle surtout aux plus anciens d'entre vous. Vous me comprenez quand je dis ça avoir des pommes sur un arbre qui a bien grandi ces trois premières années, eh bien ça vous, ça vous garantit des pommes en fonction des vigueurs à partir de la cinquième, sixième année. Donc ça vient quand même assez vite pour des arbres. Mais pour ça, pour que ça aille vite, il faut que l'arbre pousse bien dans de bonnes conditions, donc dans un sol vivant déjà actif pour aller plus vite. Si ça n'est pas le cas, il ira forcément aussi il va quand même réussir à pousser, mais ça va mettre un peu plus de temps. En fonction de là où vous voulez planter votre arbre, parce que de toute façon je vous invite à planter des arbres partout, donc il y a des endroits qui vont être plus compliqués entre guillemets que d'autres. Et donc, je vais vous montrer ce qu'on fait quand on part d'une prairie, d'une pelouse, d'une zone où il y a essentiellement des graminées, de l'herbe maintenue courte et rase. À peine maintenues courte par la tondeuse, à peine maintenue courte par des animaux des oies, des moutons, des chevaux, des vaches, par exemple. Bon, on est dans un contexte prairie, dans lequel l'essentiel de l'activité biologique de ce sol est bactérienne. Bactérienne, je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le sol vivant. C'est fondamental pour la, la vie du sol, mais ce n'est pas suffisant pour que la vie soit complète. Notre but, à nous, c'est d'y ramener du champignon. Un champignon, certes, ça pousse vite, mais il va falloir quand même lui laisser le temps de s'installer. Déjà, le temps de venir s'il n'y est pas, et le temps de s'installer. Allez, je vous explique vite fait les grosses différences entre une prairie et un sol forestier, au niveau de la plantation. Parce que, évidemment, l'extrême, ça va être un sol que vous aurez préparé au minimum en avance, ou un endroit qui sera déjà naturellement préparé pour accueillir vos arbres et arbustes, arbustes fruitiers. La prairie, il va falloir lui activer sa vie mycorhizienne, sa vie de champignons. Okay donc je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le sol vivant, comment on active ça, en nourrissant son sol en carbone. Et donc, simplement sur votre prairie, la seule chose que je vous encourage à faire, et bien évidemment, plus vous allez vous y prendre tôt, mieux ce sera, c'est d'activer cette vie mycorhizienne. Alors du coup, il me faut vous expliquer comment le faire entre un an à l'avance et deux mois en avance. Pour que vous compreniez bien la différence. Si tu t'y prends au dernier moment, bon, si déjà tu le fais deux mois en avance, c'est déjà très bien. Il va falloir activer cette vie-là de manière assez rapide. Un champignon, ça pousse vite, mais il faut lui donner les conditions pour le faire. Ok Ton sol, il sera peut-être très pauvre en carbone donc il va falloir lui en donner, et pour vraiment que ça aille vite, ça serait bien de lui en donner de, du carbone qui est déjà prêt à être mangé, à être colonisé par ce champignon, ok Ça veut dire un carbone qui est déjà broyé, qui est déjà en petits morceaux, comme si déjà tout un panel de la vie du sol avait déjà broyé tout ce bois-là. Une des manières de le faire, c'est de venir y apporter, par exemple, un peu de compost. Un compost c'est quoi Un compost que ce soit de déchets verts, en général un compost de déchets verts c'est du carbone qui a déjà commencé à digérer et qui est presque prêt à rentrer dans ton sol, à être intégré à ton sol. Il va lui manquer une dernière étape, vraiment la partie humusation, ou voilà, en tout cas la partie transformation des champignons pour ben, vraiment intégrer ça au sol. Ce compost a déjà une activité riche, une activité bactérienne riche. Mais on ne va pas s'en occuper, nous. La deuxième chose, c'est qu'on va lui apporter des broyats, des feuilles surtout, puisqu'on est dans la période de perte des feuilles, encore que ça va être un petit peu court. Apportez-lui du broyat de bois, par exemple. Et ce broyat, vous allez y apporter quelque chose d'hyper intéressant. Vous allez l'inoculer inoculer en champignons. Oui, vous faites un mélange avec votre compost et votre broya par exemple, et vous y ajoutez un peu une poignée de terre, de terreau, d'humus que vous avez pris en forêt. Ce terreau est riche en champignons. Beaucoup plus, en tout cas, que le son des sols de prairie. Et donc, avec ça, vous allez inoculer un champignon, des champignons, des dizaines, des centaines de champignons. Allez, on revoit ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, je vous explique comment on prépare notre sol beaucoup plus longtemps en avance. Et vous allez voir que le travail il est similaire, mais on va laisser le sol au sol surtout beaucoup plus de temps pour préparer son travail de décomposition et d'activation de la vie. En fait, ce que je vous explique là, vous pourriez tout simplement aller le faire en vous baladant dans des zones sauvages. Et observer comment la forêt pousse. Vous allez observer une chose assez courante, en tout cas chez nous en Bretagne c'est très très très courant. Les forêts poussent juste après les ronciers, entre autres. Et donc, moi je vous encourage à regarder dans notre oeil vos ronciers, parce que c'est un des meilleurs endroits pour planter vos fruitiers, que ce soit des arbres, que ce soit des arbustes. Pourquoi le roncier Eh bien, le roncier, figurez-vous que c'est quelque chose qui va venir travailler votre sol de prairie. Un roncier, ça se déplace facilement sur les prairies. D'ailleurs, on lui râle souvent dessus parce qu'il le fait un petit, un petit peu trop vite. Ce roncier, déjà, a des racines et des exudas racinaires très puissants, riches en hormones de croissance, entre autres. Riches en hormones de décomposition pour activer la vie du sol. Le roncier, clairement, en semence la vie du sol. Ce roncier, si vous avez l'habitude d'en voir, vous savez que, que les tiges de ce roncier meurent vite. Voilà, une tige va vivre la première année, la deuxième va porter des fruits et puis en général elle va mourir après. Et puis évidemment, elle aura été remplacée par des dizaines d'autres. Ces tiges sont rigides, sont riches en limine et en grande partie aussi en cellulose, ce qui fait qu'elles se décomposent. Assez vite, dès qu'on les met au sol, dès qu'elles tombent, dès que, voilà, dès que ça s'empile, on a une vie mycorhizienne qui s'installe très rapidement. De plus, dans ces ronciers, on a des oiseaux, des rongeurs, qui viennent en grande quantité se protéger, se nourrir. Ils ont le gîte et les couverts à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'ils font ben, Ils ramènent des graines, ils ramènent des noyaux. Et donc, couramment, presque tout le temps, on voit les arbres sortir des ronciers. Et si vous observez vraiment vraiment bien, vous observerez que, que le roncier ne se développe plus dans une forêt installée. Parce que le roncier n'aime pas l'ombre, il va toujours aller chercher la lumière, il va toujours chercher à avancer. Et la forêt se développe comme ça. Et dans notre forêt, il y a un stade, qui s'appelle la fruticée, qui sont les arbres fruitiers. Donc votre meilleur endroit pour planter un arbre, c'est dans un roncier. C'est là où vous aurez, entre guillemets, le moins de travail à faire. J'en avais un, justement, ici, derrière moi, que j'avais laissé en place, juste pour préparer la plantation d'un arbre. Ça doit faire au moins 4 ans qu'il est là. Avant d'arriver, j'y avais mis un tas de branches, pour donner du carbone à mon sol. Ce tas de branches a commencé à se décomposer, le s'y a poussé dessus, a rapporté de la vie du sol. Je viens de le débroussailler pour le nettoyer, pour y planter mon arbre. Bien sûr, vous pouvez très bien vouloir planter un arbre où il n'y a pas de roncier en vous y prenant à l'avance. Donc ce que je vous invite simplement à faire, c'est faire des mulches carbonées sur une surface d'au minimum 1 mètre carré, un peu plus si vous pouvez. Ici, j'ai une zone qui fait à peu près 3 mètres de, de diamètre, donc autant dire que j'ai pris de la marge. Au minimum un mètre carré, plus si vous pouvez, vous y apportez du carbone sous différentes... alors un petit peu en fonction de, de, du temps avant plantation. Si vous avez un an devant vous, vous y apportez un BRF, un broyat de bois, euh, comme je vous ai déjà montré dans la vidéo sur le sol vivant. Ce broya il est déjà pré-coupé en fait, il est déjà coupé en petits morceaux et ce qui fait que ben, il va être un peu plus rapide à se décomposer et à travailler la vie mycorhizienne de votre sol, à activer la vie mycorhizienne de votre sol. Pour aider à avoir ce carbone un peu plus rapidement, comme je vous le disais, vous pouvez y apporter un peu de compost, vous pouvez y apporter des terreaux, vous pouvez surtout y apporter des feuilles, des foins, des choses qui se décomposent assez rapidement. Le but des choses riches en lignine, un carbone beaucoup plus stable, beaucoup plus durable, et surtout, qui va mieux nourrir votre sol. Donc, dans ces contextes-là, bah, je vous encourage à prendre vos devants. Si vous partez d'une prairie, il y a plus de temps à prévoir. Si vous partez d'un roncier, ça va être immédiat. Ça me fait penser. Il y a une chose capitale que je ne vous ai pas dite sur la vidéo sur le sol vivant. Un sol vivant, c'est bien d'avoir sa composition, d'avoir du carbone, d'avoir des microbes, des limaces, des champignons et tout ça. Le sol ne sera vraiment vivant que quand il aura une plante également présente. Donc nourrir son sol en carbone c'est bien, mais il faut absolument aussi y planter quelque chose. Voilà, maintenant que c'est fait, on retourne à la plantation de nos arbres, nos arbustes fruitiers. Bon, bien, passons à la pratique comme je vous l'ai dit, si vous partez d'un roncier, à part le débroussailler et éventuellement tirer un peu les, les grosses racines un peu, voilà, un peu fortes, vous n'avez quasiment rien à faire. D'ailleurs, techniquement, vous pouvez même attendre le jour de la plantation pour le faire. Je vous encourage quand même à prévoir vos trous un petit peu en avance parce qu'on n'est jamais à l'abri de tomber sur un couac. Quelquefois, ça peut être un très gros caillou, un très gros rocher qui peut remettre en question toute une plantation quelquefois. Donc, faire les trous en avance, ça a quand même cet avantage. Je vous montre maintenant, à partir d'une prairie classique, une pelouse par exemple, en tout cas moi ça va être ici le cas d'une prairie, comment on prévoit notre trou de plantation, comment on prépare ça. Alors c'est parti J'ai choisi un endroit qui est un petit peu rigolo, parce que je, suis, je vais vous faire un trou, je vais vous montrer un trou qui est à la limite d'une zone prairie et la limite de ma zone préparée roncier. Juste derrière ma tête là. Voilà. Voilà. Donc là j'étais sur la prairie. Juste là. Alors que là j'étais sur le roncier qui a été débroussaillé. Cette zone là, entre guillemets, est déjà prête. Je vais juste... Faire mon trou maintenant pour voir s'il n'y a pas de gros quoi dedans. Et je vais tout remettre. Ici, je vais rajouter des choses pour ressembler à la zone qui est là. Tac, ici. Ok Sachant que je pars d'une zone prairie. Donc on va voir que la première étape, ça va être un petit peu de, de décaper tout ça. Alors, c'est le moment de vous montrer l'outillage que vous allez avoir besoin. L'outillage, je vais vous montrer différentes configurations pour pouvoir planter et préparer vos trous, surtout en de bonnes conditions, sans vous faire mal, surtout si vous en avez beaucoup à faire, et de manière assez efficace. Dites-vous bien quand même une chose, mon sol qui est déjà prêt sera beaucoup plus facile à creuser que ma prairie, qui est potentiellement beaucoup plus compactée. Allez, on peut employer les gros moyens. Commençons par la houe, un des outils que vous devriez tous avoir parce que ça peut servir à plein plein de choses. Alors là j'ai une version, c'est une version pioche, un peu lourde, mais pour l'exercice ça suffira. Ça, ça va me servir uniquement à scalper la partie prairie, la partie du haut de la prairie. Vous vous rappelez Je vous ai dit que les couches, les horizons du sol vivant doivent être respectés. On a les argiles au fond, la terre franche, le complexe argilo-humique, et ensuite on a la partie humus. Quand on va creuser, on va faire en sorte de bien séparer toutes ces couches, très important. Et donc pour éviter de, de mettre de la terre dans l'herbe et que ce soit un petit peu la galère pour la récupérer, je vous encourage à prendre par exemple des bâches, ou des cartons, ou une brouette ou deux. Ensuite, vous allez pouvoir avoir besoin, surtout si vous partez d'un débroussaillage de ronces, de quelque chose qui est pratique, le croc. Alors, ne pas confondre avec le croc qu'on met dans les pieds, le croc. Ici, on est sur un outil à dents pratique pour ramasser, déplacer un petit peu des branches, des choses comme ça. Donc ça, ça va être bien pour dégager un peu la zone. Donc première étape, justement, faire place nette, dégager la zone et arriver à la couche humus. Alors à ce stade, vous êtes sûrement en train de vous dire, quelle taille Alors moi je vous encourage 1 mètre carré. Un mètre carré pour tout ce qui est arbuste fruitier, arbre fruitier dans n'importe quelle condition, c'est le top du top. Donc là on est sur la partie humus. Donc la première partie pour se faciliter un petit peu la vie c'est de préparer cette zone-là déjà avec des outils à dents, histoire de décompacter et de pouvoir facilement utiliser la pelle derrière. L'avantage de ça, c'est que ça va nous permettre également de facilement déraciner les dernières vivaces un petit peu virulentes, comme les ronces. Ici, il y en a quelques-unes. Alors, les outils à dents que je vous préconise. Le plus simple que quasiment tout le monde peut avoir dans son, dans son matériel, c'est une bêche à dents. Voilà. L'outil le plus simple, l'outil qui va aussi mettre un peu plus de temps pour faire des grandes zones. Ça, ça marche très bien. Dans tous les cas, ça marche très très bien. Si vous êtes adepte de la décompaction du sol, la biobêche de Hervé Le est indispensable. Ici une 4 dents, matériel indestructible. Avec ça, on décompacte, on va aller décompacter et déraciner assez facilement des racines. Et puis si comme moi vous aimez bien, en même temps que décompacter, briser les mottes pour que ce soit encore plus facile à les bouger derrière. La campagnole. Version pitchoun Vous la connaissez si vous suivez mes vidéos depuis un moment. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois. La pitchoun, certes, ça décompacte, pas de la même manière que celle-ci. Hein. Là, on est sur des dents recourbées, ici, sur des dents droites. Par contre, l'avantage, c'est la contre-dent, ici, qui va me permettre de briser les mottes. Alors, je vais utiliser celle-là, puis on va voir ce que ça donne ici. Donc là, ce côté-ci, mmh. l'ancienne prairie, on est, là, on est sur quelque chose de quand même pas mal compacté, même à cette profondeur. Vous mmh. voyez sur cette partie où j'ai déjà une vie activée avec... Euh, tout le carbone que j'avais laissé en place et les champignons qui ont commencé à faire leur travail, le sol est beaucoup moins compact. Alors vous ne le voyez pas forcément, parce que c'est pas vous qui appuyez sur l'outil, mais moi je peux vous garantir que ça n'a rien à voir. Voilà, la zone ici, décompactée, le travail suivant va être déjà beaucoup plus facile. Donc les bâches vont intervenir. Parce que là, toute cette partie, ces 15-20 premiers centimètres, on va les mettre bien de côté. Pour être remis au même endroit après. Allez, avoue-le. Tu attends que je te dise pourquoi un mètre carré. N'est-ce pas Oui, je ne te l'ai pas dit. Donc, un mètre carré, pourquoi En fait, un arbre, un arbuste fruitier, pour pouvoir rapidement se développer a surtout besoin d'étendre son système racinaire. Au début, il est jeune, son système racinaire est plus faible. Si on lui donne un mètre carré pour s'étendre rapidement, dès le premier hiver, il va coloniser ça très vite. Si en plus, il a pu se connecter à des champignons mycorhiziens, il va aller encore plus vite. Le temps qu'il arrive au bord de ce mètre carré-là, vraiment de manière dense en racine, il aura pris de la vigueur, il aura pris de la force, et il va être capable de rentrer dans le sol plus dur beaucoup plus facilement, de venir casser, de venir s'insérer entre les, entre les cailloux. Il aura déjà beaucoup plus de force et de vitalité pour y aller. Et donc, en fait, on lui aura donné de l'avance. On lui aura... et on l'aura aidé à aller plus vite. Parce que n'oubliez pas, normalement, un arbre ne pousse pas tout seul dans une prairie. C'est très rare. Il démarre souvent dans un roncier, ou dans une forêt, où cette décompaction-là est déjà faite par la vie du sol. Okay Donc avant de pelleter, pour se faciliter la vie, vous pouvez reprendre votre croc, et vous y allez y tirer les petites ronces, par exemple, si vous en avez. Les choses un peu virulentes, et puis éventuellement les quelques cailloux que vous avez trouvé au passage. Et maintenant, place à la pelle Dès qu'on sent un changement marqué de structure du sol, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai tiré toute la partie vraiment humus, euh, on change pour moi c'est 10-15 cm en fonction des, des endroits où je creuse. Mais voilà, je vais garder ces 10-15 cm-là pour mon premier, mon premier dé, dé, dé dégagement du trou. Et maintenant, j'attaque le suivant. Donc je refais une décompaction pour aller un peu plus vite et je recreuse pour remettre sur l'autre bâche. Cette fois-ci. Bon, normalement à ce stade, peu importe la saison, tu as chaud, tu as soif, donc poste à boire un petit coup. Bon, à ce stade, vous arrivez normalement sur une nouvelle type de couche de sol. Moi, je suis sur du caillou. Vous allez pouvoir arriver sur des argiles. Puis si vous avez des sols profonds, vous êtes peut-être encore dans la partie végétale du sol. Tant mieux pour vous. Donc moi j'arrive sur du caillou, donc là le but ça va être de voir s'il n'y a pas de gros gros cailloux qui me gênent et d'essayer maintenant juste de décompacter le fond. Pour essayer d'arriver à 45-50 cm de zone décompactée en profondeur cette fois-ci. Je vous l'ai dit que j'avais beaucoup de cailloux chez moi Ce stade-là est le moment, justement, celui qu'on recherche absolument quand on veut préparer des ânes en avance. Vérifier qu'on ne tombe pas sur un très gros souci qui nous bloquerait, qui nous empêcherait la plantation. Là ici, je suis sur de l'ardoise effritée en petits morceaux et tout ça. Les racines vont passer sans trop de problèmes. De toute façon, je le vois bien avec tout ce que j'ai déjà planté ici. Ça m'arrive de tomber sur des blocs d'ardoise. Le bloc d'ardoise, lui, par contre, il est beaucoup plus problématique. Ici, en Bretagne, quand on creuse dans son jardin, on peut aussi tomber sur des blocs de granit. C'est pas beaucoup mieux, parce qu'ils peuvent être très très gros. Pour l'exercice, ici, on va considérer que je peux planter là, que j'ai décidé que c'était bon pour planter là. Donc ça, c'est à vous de l'évaluer, évidemment, en fonction de vos conditions. Donc, ce que je fais... Et ce que vous allez faire, dans tous les cas, c'est vous ne le sortez pas du trou, celui-là. Vous faites juste que le décompacter en profondeur, avec l'outil que vous avez. Vous décompactez le fond sur votre trou d'un mètre carré. Et maintenant, eh bien on remet tout. Oui, oui, c'est contre-productif peut-être, mais en fait on a fait un gros travail du sol. On le remet comme il était pour pouvoir lui laisser le temps de se remettre de ses émotions. Donc là, c'est l'intérêt des bâches, c'est que ça va aller très vite. On les remet dans l'ordre dans lequel ils étaient. Seb Mais t'as oublié un truc absolument capital Moi, on m'a toujours dit qu'au fond du trou, il fallait mettre du fumier ou du compost, déjà bien mûr, des choses comme ça. Toi, toi, tu n'as pas regardé ma vidéo sur le sol vivant. Si tu commences à mettre un fumier, un compost au fond du trou, bah, il ne va pas pouvoir respirer. Donc sa décomposition va être comment Sans oxygène, anaérobique. Et qu'est-ce qui se passe avec de la matière végétale en décomposition anaérobique Ça putréfie, ça minéralise à fond. Ça ne se décompose pas. Ok Donc tu ne fais pas ça. Tu ne mets rien du tout. Tu remets juste comme c'était. Ton fumier, tu le gardes pour après. En surface. Alors, évitez de remarcher sur la zone maintenant que vous l'avez décompactée, c'est mieux. Notre zone est prête au niveau de... du sol. Okay? Dites-vous bien que quand on va revenir cet hiver planter notre arbre, ou même dans un an, mais bon là c'est plutôt pour l'hiver, pour dans deux mois, la zone est déjà décompactée, le trou, quand vous allez venir prendre votre arbre, vous n'avez même pas besoin d'outils. Parce que vous allez le faire à la main comme ça là. Ok Ça aura à peine compacté entre temps. Allez on se casse Moi j'ai soif, je vais boire l'apéro. Non, non, non, non, non, non, non, non, non Ça, on ne laisse pas le soleil taper dessus. Hein. Il y avait des herbes dessus qui protégeaient le sol. Oxydation, solarisation, tout ça, ça tue la vie du sol. Hein. Ça le réchauffe peut-être, mais euh, bon, c'est pas terrible. Donc, on va y mettre plein de choses maintenant. En fait, tous les mulches que vous allez prévoir de mettre sur vos arbres, vous les mettez déjà. Tout simplement. Donc on l'a vu, sur cette zone-ci, j'avais déjà activé l'humusation de mes carbones. Donc j'ai déjà du terreau. À ce stade-là, vous pouvez donc y incorporer quelque chose avec des champignons. Donc c'est le moment où vous allez mettre, par exemple, votre inocula de terre de forêt. Ça, ça marche très bien. Vous en prenez quelques poignées, vous le répartissez sur la surface. Première chose. Deuxièmement, vous allez y mettre les mulches que vous avez sous la main. OK Donc les mulches que vous avez sous la main, ça va être par exemple de la tombe de pelouse. Ça va au moins protéger le sol. Pas trop épais la tombe de pelouse parce que ça peut vite se compacter et bloquer la respiration du sol. Moi ce que je vais mettre, c'est mon BRF, mon broyat de bois. C'est un broyat qui a été fait l'hiver dernier, qui n'a pas été étalé encore, donc en fait, il a déjà perdu ses sèves de l'hiver dernier. Donc ce n'est plus un vrai BRF, c'est juste un broyat de bois. Par contre, en échange, il a récupéré du champignon. Donc c'est un inoculat qui va très bien fonctionner. Alors c'est parti. Eh hey, dis donc, je pense à ça moi, mais je vous ai dit un mètre carré alors que j'ai fait un rond. Ça va pas ça Bon, 1 mètre carré, 10 cm de BRF, je vous encourage à mettre. Donc c'est à peu près 100 litres, 100 litres par arbre. Et enfin, pour finir, vu que vous les avez tirés autant que ça aille nourrir la vie du sol, tout ce que vous avez décapé de votre prairie, vous le remettez dessus. Si vous avez décapé en bloc assez visible, mettez les racines en l'air. Comme ça, la plante va vraiment mourir. Sinon, elle est capable de se renraciner avant l'hiver. Alors, quand vous mettez ça, vous ne mettez pas les ronces, pas les orties qui, eux, vont adorer ça et vont pousser à fond. Surtout si vous le préparez en août, votre trou. Okay Là, je le prépare en octobre il n'y aura pas grand-chose qui va reprendre dedans. Donc, d'ici que je reviens, ça ira. Mais évitez. Voilà, les racines des ronces, on les vire. Les racines des orties, on les vire. On met vraiment que les parties de la prairie. Bon, ça, c'est parce que j'avais un mélange sur mon trou. Et voilà. Et de 1 un, un trou, un pouce bleu. <rire> bon, ben voilà, c'est fini pour maintenant. et eh bien, vous verrez la plantation maintenant quand je la ferai euh, en décembre ou en janvier en deux cendres plutôt, je vais pouvoir venir planter mon arbre là-dedans directement, ok Vous pouvez, à ce stade-là, planter votre tuteur si c'est un arbre qui va avoir besoin d'un tuteur. Là, c'est très bien de le faire maintenant, comme ça quand vous allez planter, vous n'allez pas être en plus en train de planter le tuteur. Vous aurez pris de l'avance. Gros avantage quand vous allez planter vos arbres, même si vous en avez beaucoup, les trous étant faits en avance, la décompaction étant faite en avance, les trucs bizarres qu'il peut y avoir au fond du trou étant repérés en avance, au moment où vous venez planter, ça va vous prendre littéralement même pas 5 minutes par arbre. Et donc quand on plante, qu'il fait froid ou, voilà, ou que le temps n'est pas terrible, c'est quand même bien de pouvoir aller vite. Bon, et eh ben, j'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as compris tout l'intérêt de préparer ce trou là en avance et que tu as compris comment le faire. Si tu as aimé, évidemment, pour me soutenir, tu peux me mettre un pouce bleu, tu peux partager la vidéo, tu peux bien évidemment commenter, et je te répondrai avec grand plaisir. Si tu veux également me soutenir de manière financière, tu peux m'aider avec le petit Tipeee que j'ai mis en place. C'est une cagnotte de pourboire. Tu peux bien évidemment, puisque je suis partenaire, acheter du matériel à la fabriculture. Je vous ai montré aujourd'hui la petite campagnole qui s'appelle la Pichoun qui est très pratique pour décompacter des sols. C'est un outil vraiment, vraiment génial. Euh, ma mère en a un. Tous les stagiaires qui sont passés par là en ont acheté. Ils ont compris, en pouvant l'essayer, que c'était vraiment hyper intéressant. Et bien sûr, bah, tu peux me faire travailler en me commandant des plants fruitiers, des arbres fruitiers ou des arbustes fruitiers. Alors, je ne l'ai pas précisé dans la dernière vidéo, mais euh, je ne livre pas hors Bretagne. Donc, si tu es hors Bretagne et que tu veux des plans, il faudra que tu viennes faire un petit voyage en Bretagne. Tu as de la chance, c'est une très belle région, il y a plein de choses à voir par ici. Et tu peux m'acheter autrement des greffoirs. Ceux-là, je les envoie. Cela, je les envoie par la poste. Donc, des greffoirs modifiés, personnalisables. Eh bien, Kenavo Bon, ben maintenant que j'ai fait le bazar, il faut tout ranger. Non, je me suis même pas servi de celle-là, tiens. Hervé le Gall. La biobèche. C'est pas la grelinette, hein. Attention. Hein. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. La pelle. La pelle de la forêt. Bah, qu'est-ce que vous faites encore là Allez faire vos trous non Allez Allez, allez chut, chut. Il fait beau, on en profite.